Charles Baptiste, bonsoir. Je, je me présente, moi, c'est anne Dans le jargon du téléthon, hein, on pourrait dire hein, que je suis une sorte de, de maladie orpheline hein, de, de l'amour. C'est vrai que si, si je devais me définir, eh bien, je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme une table de ping-pong hein, qu'on aurait offerte à des frères si à moi, avec laquelle, du coup, évidemment, personne ne, ne s'amuse jamais. Hein, ce, ce, ce qui est un peu dommage. Hein. Bref. Je, je suis célibataire et ravie hein, de, de vous rencontrer. <rire> avait la sang Ave et, ouais, oui. et d'autant plus ravi hein, que, bah, que même aussi physiquement hein, du fait de, de ce petit ascendant Jackson 5 hein, que vous donne, hein, votre bouche votre le pulpeuse et, et les 3 mètres cubes hein, de, de Tignaz hein, que supporte hein, votre petite nique et eh bien, eh bien vous êtes du coup hein, une sorte de mix hein, entre la version jeune de, de ce chanteur et compositeur hein, aussi talentueux que, que désormais orméliophilisés hein, qui est, qu est ce beau vieux Michel Berger donc, comme on l'a dit tout à l'heure et, et la version virile hein, de, de ce chanteur issu du net hein, aussi lourd Hein, qui probablement célèbre dans, dans les backrooms parisiennes hein, qui, qui est le sympathique Slimy hein, dont évidemment plus personne ne, ah. ne se souvient et bien malgré, euh, <rire> et bien, malgré cet en de Jaune hein, qui a voulu hein, pour épouser plus, plus d'un chroniqueur au suicide et, et c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on qu a la chance de rencontrer un chanteur de variété et pianiste de talent hein, qui, bah, qui vient qu'originaire d'Oloron un hein, trou perdu hein, du sud-ouest de la France hein, uniquement accessible en T.E.R et bien a réussi l'exploit. Ouais, hein, après avoir remporté le, le premier prix du conservatoire hein, de, bah, de se voir confier les premières parties d'artistes hein, aussi prestigieux hein, qu'exclusivement qu connus hein, des, des lecteurs de télérama hein, tels que les Art Mengo hein, Carmen de Maria Vega ou, ou encore hein, dans un style plus populaire hein, de cette sorte de Jacques Brel hein, de, de proximité qui, qui <rire> se ce bon vieux un contact direct avec le public hein, qui, qui a défaut hein, d'avoir donné l'idée à hein, l'un de vos 1500 fans sur Facebook hein, de, de vous rédiger enfin, une page jouer Wikipédia vous, bah, vous a cela dit permis de sortir votre premier EP intitulé « Premiers aveux ». Un mini-album dans lequel on trouve notamment l'excellente chanson « Piquez-moi avant ». Un titre formidable qui aborde la question épineuse de l'euthanasie des vieux. Une solution à voulez aussi tabou que souvent nécessaire. Et d'ailleurs, pour... Pour illustrer la, la déchéance intolérable dans laquelle tombent parfois les vieillards, vous dites, ne, ne me laissez pas tomber amoureux de mon chien, hein, ne me laissez pas finir par, par lui léguer tous mes biens, piquez-moi avant. Un cas de figure hein, aussi pathétique que, que zoophile, hein, qui en apparence hein, peut faire sourire, mais, mais qui contre toute attente hein, ne concerne pas uniquement les, les personnes âgées, dans le sens où... Je suis pas mais a, jamais réussi hein, à trouver aucun homme hein, de, de race non canine, hein, prêt à se régaler de, de mon escalope milanais, c'est oh, eh bien, fait, je peux vous dire hein, que, que si demain je venais à disparaître hein, pour une raison X ou Y, eh bien, eh bien je suis persuadée que Jean-Patrick, hein, mon, mon berger allemand, hein, sera ravi hein, d'hériter de, de l'édition dédicacée de Mein enfin que en a voulu, mort, mon bébé collabore. Et en parlant d'héritage, justement, vous dites « Je veux faire des chansons que l'on peut chanter à tue -tête, hein, La transmission orale, il n'y a que ça de vrai, une position hein, sur laquelle je vous rejoins à 100%. Hein, et du reste, hein, sachez que si on amoure, hein, comme, comme en musique, vous êtes un fervent défenseur de, de la tradition orale, comme on dit, je m'entends voter rien hein, qu'elle soit soifé de l'amour recrutant. Moi, je serais absolument à hein, l'idée de, de pouvoir boire vos, vos paroles, hein, si vous voyez ce, ce que je veux dire. Je vous laisse réfléchir à ma proposition en attendant. Sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien, j'aurais tenté ma chance aux Philippines, ou après le passage d'un vilain typhon, près de 500 000 personnes n'ont non, plus accès à l'eau courante. Donc, c'est comme moi. La source souterraine inexploitée de l'amour qui tombe, la qu soit, finalement celui de pouvoir vivre enfin un bon forage, comme on dit, n'hésitez bien. Bien, pas à, à m'y rejoindre. À quelle inspiration, où va-t-elle chercher tout ça Un excellent premier contact. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce sur le move.